Bonjour à tous, donc euh, nous continuons notre rosaire des malades avec le livret euh, édité par l'abbaye de Chambaran, le rosaire et les malades. Et donc nous sommes au mystère euh, glorieux, donc Seigneur, nous nous immergeons totalement, maintenant et toujours, dans, ton, dans ta divine volonté. Et nous nous unissons à toute l'église, euh, qu'elle soit euh, sur terre. Euh, au purgatoire ou au ciel avec tous les anges et tous les saints nous nous unissons donc euh, dans la prière pour que tu multiplies les grâces à l'infini même dans le passé dans le présent et dans le futur partout et toujours donc multiplier toutes les grâces à l'infini des, des grâces de, de sanctification, de protection et de bénédiction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 Je suis la source de la vie. Je suis la seule force et la seule jeunesse. La paix soit avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Secrète, la résurrection l'est parce qu'elle ne s'impose pas de l'extérieur comme un événement que tout le monde peut voir et constater. Elle est un jaillissement de vie qui nous atteint par l'intérieur.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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma maladie ouvre des espaces inattendus pour beaucoup d'autres. C'est incroyable. Une, forme, une force semble se réveiller qui leur dit « Désormais, il n'y a plus à tergiverser ni à faire antichambre. Il faut entrer en vie et sur l'instant. »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 au souffle qui part comme un oiseau vers le ciel. Où est le ciel Où va le chant des moines À qui s'adresse le chant des oiseaux Pourquoi a-t-on si peur de la mort, si c'est pour trouver une autre forme de bonheur Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En quelques secondes, un regard... Deux ou trois mots, nous parvenons à accoucher de cela, que nous portions en silence et qui arrive à terme. Nous allons devoir nous quitter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous nous enfonçons dans la mort de ceux que nous aimons, comme dans un buisson épineux, les mains tendues. Nous sortons de l'autre côté, merveilleusement écorchés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne crois pas qu'il soit bon de regarder dans le rétroviseur. Il est meilleur de regarder en avant, vers le large. À notre âge, nous ne sommes plus très loin de nous embarquer vers la joie, la paix et la lumière, cette seconde naissance qui nous étonnera davantage que la première,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 Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vie spirituelle est ouverte à tous. C'est elle avant tout qui est la force de rayonnement d'un être. C'est elle qui fait des chambres de certains malades des foyers de chaleur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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il s'agit bien ici de naissance. En effet, lorsque la chance nous est donnée d'assister à l'émergence de la grandeur d'un homme, d'entrer avec celui qui s'en va dans l'intelligence de ce surgissement de vie, cette résurrection, qui vient de ce mystère humain qu'est la mort, est-ce là œuvre de l'homme, non plutôt assistance aux merveilles de l'esprit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 Va et vient entre nous et nous rassemble. Peut-être sommes-nous ici en ce lieu essentiel de la vie, rarement atteint, en cet au-delà du croire et du non-croire. Nous sommes en présence de l'humain redimensionné, d'un humain qui aurait réussi, un humain en somme qui se serait éveillé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs,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 Je tendis une belle rose rouge et son regard se fixa sur la magnifique couleur. « Mais, dit-il, il existe de plus belles choses où je vais, Magdalena, de plus belles couleurs, de la musique, que nous n'avons jamais entendue, ni toi ni moi, dont nous n'avons pu que rêver, et enfin le Seigneur lui-même. Chantez-moi quelque chose de beau sur la mort, car mon heure est venue. » Comme nous chantions, une grande paix apparut sur le visage de Sébastien. Il était au-delà des misères de ce monde.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 Ô oh, ma mère, se pourrait-il qu'à cette heure-là, je sente vos doigts se dénouer et votre main me lâcher Certes, non. Mère de mon lent cheminement et mère à mon instant suprême, enveloppez-moi dans la retombée de votre manteau durant ce court moment, après lequel, sûr d'avoir passé la porte, je me dégagerai soudain pour vous faire entendre mon rire, le rire de l'enfant qui rit, qui rit parce que, par les soins de sa mère, il a tout réussi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère, je viens à toi qui m'écoute. La foi me le dit et mon cœur m'en donne la certitude. Dans ma maladie, au milieu de la souffrance, je t'appelle souvent « Mère » et je sens au fond de moi-même que prononcer ce mot me rend forte. Il a fallu que cette maladie me frappe pour que je comprenne combien ton amour est grand savoir qu'au-delà de notre vie, il est une mère qui nous attend, et qu'elle mère, cela rend la mort plus belle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aimée Marie, ce n'est pas la mettre sur un piédestal pieux, c'est la laisser nous amener à cette communion avec Jésus et avec le Père,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 Enfants d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douce, ô clémente, ô miséricordieuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.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 Voilà, nous avons fini nos prières euh, pour aujourd'hui, en tout cas sur Camp Notre-Dame, ici avec moi. Donc, euh, je vous donne rendez-vous le week-end euh, prochain, donc le samedi vers 15h et le dimanche vers, euh, vers euh, 11h45. Et euh, pour prier un euh, rosaire euh, quotidien. Et d'ici là, euh, passez une bonne fin de, de journée. Euh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse euh, maintenant et toujours. Et euh, passez euh, une semaine euh, dans la divine volonté. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.